Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de supprimer l'historique de vos navigateurs Internet. Effectivement, quand nous naviguons sur Internet, nous laissons des traces. Chaque site, chaque page que nous consultons est mise en mémoire de notre ordinateur. Nous ne souhaitons peut-être pas que la personne avec qui nous partageons l'ordinateur puisse savoir sur quel site ou quelle page Internet nous avons consulté. Selon le navigateur Internet, que vous utilisez la procédure ne va pas être tout à fait la même avec internet explorer pour rappel pour accéder à l'historique on va appuyer sur la petite étoile jaune ici et je viens sur l'onglet historique donc aujourd'hui j'ai consulté ces sites la semaine dernière et il y a trois semaines donc pour supprimer l'historique de navigation, je vais venir sur le menu Outils, Supprimer l'historique de navigation. Je peux aussi appuyer sur la touche CTRL, Majuscule et Supprimer. Alors comme nous on veut uniquement supprimer l'historique, on va bien cocher Historique, mais les autres on laisse vide. Et on va appuyer sur le bouton Supprimer. Maintenant, si je me rends de nouveau sur l'historique, je viens sur bien sûr, la, la petite étoile historique, je n'ai plus rien. Pour supprimer automatiquement l'historique à la fermeture de Internet Explorer, on va aller dans le menu Outils, Options Internet, on vient sur l'onglet Général, et ici, un historique de navigation, on va venir cocher, supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur. Je vais appuyer sur Appliquer et OK. Avec Firefox. Donc si le menu n'apparaît pas, vous allez appuyer sur la touche F10 de votre ordinateur. Ou plus simple. Vous allez appuyer, clic droit, barre de menu. Et là, vous avez la barre de menu qui sera toujours là. Donc là, on va venir sur historique, afficher l'historique. Là, là, vous avez l'historique de, euh, de navigation. Pour supprimer l'historique, on va revenir dans le menu historique, supprimer l'historique récent. Ou, comme sur Internet Explorer, on va appuyer sur CTRL, majuscule et supprimer. Alors attention, hein, si je valide comme ça, je vais effacer uniquement la dernière erreur. Si je veux effacer toute la navigation, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais faire tout. Hein, donc historique de navigation, connexion active, historique des formulaires, cookies et le cache. Si je veux uniquement hein, l'historique de navigation, je peux décocher les autres. Là, je vais faire effacer maintenant. Si je reviens sur historique, afficher l'historique, j'ai plus rien. Pour supprimer automatiquement l'historique à la fermeture du navigateur Internet Mozilla, je vais me rendre dans outils, options vie privée et sécurité je vais descendre jusqu'à historique Si vous voyez on a conservé l'historique je vais cliquer sur la petite flèche et je vais faire ne jamais conserver l'historique à ce moment là Firefox me demande de redémarrer Firefox voilà Je retourne dans outils options vie privée et sécurité et là au niveau de historique on voit bien que ne jamais conserver l'historique est bien validé avec microsoft edge donc ici on va venir sur paramètres ensuite je vais venir sur historique et ici je vois mon historique, donc je peux effacer l'historique ici, autre solution pour effacer l'historique, comme sur les autres navigateurs internet, je vais appuyer sur contrôle majuscule et SUP, et ici j'ai l'historique, donc je peux effacer l'historique par le menu effacer, il y a d'autres options hein, que je peux effacer, Alors pour supprimer automatiquement l'historique à la fermeture du navigateur Microsoft Edge, je rappuie sur CTRL, majuscule et sup. Et ici, hein, il y a une option qu'on va activer, hein, toujours effacée lorsque je ferme le navigateur. Donc j'active et de cette façon, euh, lorsque vous quitterez le navigateur Microsoft Edge, votre historique sera effacé. Cette vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucune des vidéos. Vous pouvez aussi poser vos questions sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao